Salut On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Europa Universalis 4, Toujours avec les états pontificaux A euh, vrai dire j'ai fait une pause de tournage donc je ne sais plus du tout ce qu'on a fait dans le dernier épisode Mais je me souviens à peu près de où on était On avait dû attaquer l'Autriche Ou alors c'était le, le, le, le, le truc d'avant Alors, un réformateur. Bon, d'accord, je perds du prestige. Euh, on avait pris la presse à imprimer. On continue à dé des protestants des réformés nos provinces. Ah si, on avait pris Florence dans la dernière guerre, maintenant je me souviens. Et donc j'avais dû rompre mon alliance avec l'Autriche euh, remplacée par la bohème, qui est actuellement chef de l'Empire. Ah, ils ont trois électeurs, parfait. Donc a priori, ils vont le rester. Euh, je peux prendre un ensemble de doctrines. Si je prends un diplomatique, je pourrais développer facilement. Euh, mais quoi donc les tech diplomatiques c'est pas mal franchement ou alors on fait des vassaux avec des doctri doctrines d'influence ça me plaît on va faire euh... ah maintenant j'ai un doute ou alors maritime ou alors diplomatique non on va prendre celle là bah, j'ai un tout petit peu de corruption Alors, on a des sous. J'avais fait des défenses cô... défense côtières pour Canal d'Oran, Mer Adriatique, Blabla, truc Badul. On va faire pour le Golfe de Venise, comme ça on aura les trois là. Idéalement, ça se trouve ici ça fait effet des deux côtés, je pense. On va en mettre un. À Calabre ça aurait été encore mieux. D'ailleurs, on va le mettre à Calabre. Hop. Parce que Calabre il touche les trois océans alors que lui il touche que deux océans. Ok, alors on est plutôt pas mal sur notre objectif principal de proclamer le royaume de Dieu. Il nous manque trois provinces que sont Pise, euh, Milano et Torino de la Savoie. Je crois qu'on était bien monté en surexpansion. En expansion agressive plutôt. Ouais mais pas tant que ça avec les Italiens. Je me dis que je peux avoir Venise et la Hongrie. Enfin, l'Autriche et la Hongrie en même temps. Allô alors... On va pas faire d'hôpital général. Oh ya! Ça c'est un événement qui coûte cher de toute façon. Euh, je pense que sur les sous j'ai moins de soucis. Donc on va prendre un emprunt pour permettre de tout mettre en œuvre. Blablabla. Bla, bla. Alors il y a Ferrari. Ferrari j'ai plus de raison de le manger pour l'instant. On va le laisser tranquille. Est-ce que la Savoie est toujours hors du Saint-Empire Oui Est-ce que la Savoie a toujours de bons alliés Grande-Bretagne et Espagne Oui Est-ce que la Provence a toujours de bons alliés Non J'ai pas de Casus Belli sur la Provence Ah c'est bête ça Je vais revendiquer tout le... toute la Provence en fait Tout ce que je peux Si avec Genova je peux revendiquer là-bas Et après on leur fera leur fête alors La Croatie Est-ce qu'ils sont indépendants La Croatie, à Berg, garantie par la Hongrie En vrai je m'en fiche de la Hongrie Si je veux attaquer j'attaque et puis voilà Et je pourrais même prendre des territoires sur la Hongrie Même si on est encore en trêve Ou alors j'attends qu'on soit en août Comme ça j'aurais plus de trêve avec la Hongrie Ah, j'ai toujours ce petit machin de mercenaire. On a 13 bateaux, c'est pas grand chose. 13 bateaux de transport. Je suis pas très satisfait des 13 bateaux de transport. On va en mettre euh, après que j'ai remboursé mon emprunt quand même. Conversion calabres, c'est parti. Luc a déclaré la guerre à Sienne. Avec l'aide de Milan, d'accord. Il va peut-être prendre Pise. Et dans ce cas-là, il faudrait que j'attaque Luc à la place de Sienne. Ça me pose pas tellement de soucis. Il faudrait deux bateaux. Deux bateaux, je vais pouvoir les faire quand même. Hop, hop, c'est fait. Je peux aussi rembourser mon emprunt. On gagne 33. On va attendre d'avoir beaucoup plus de sous, un peu plus de sous en stock. On va attendre un peu pour ça... Euh, ça veut dire un peu de développement sur Terracine. Croatie a des conflits religieux. D'accord, ah bah ils ont des fan fanatiques catholiques. Convertissez, convertissez, petits fanatiques. Il y a de la Bosnie est allée à la France donc on touche pas. Hop, Terracine peut être converti. Ah bah c'est la province que j'ai développée justement. Là il y aurait Hongrie et Bosnie. Ce qui m'intéresse le plus ce serait la Croatie d'abord euh, Là Hongrie il y a des alliés ou pas Alliés à l'Autriche malheureusement Donc euh, la mettre en cobaligeant c'est pas le plus futé. Pourquoi il y a des... des anglais qui perdent de... des troupes là-bas Hop on va gagner du prestige au moins les conversions ça me permet de me maintenir à 100 en prestige Ce qui a comme avantage Puissance commerciale totale Plus 13% Ça doit être plus 15 je pense au total Enfin si jamais je suis à 100-100 Morale terrestre, morale navale 10 pour... Ça doit être 10% le maximum ouais. Amélioration des relations Plus 50% Loyauté de tous les ordres Plus 5% Donc c'est plutôt chouette Et à chaque fois qu'il y a un événement qui fait perdre du prestige Je prends l'événement qui fait perdre du prestige Et puis voilà non, je crois que c'est des réformés qu'on pop chez nous. Ouais, pas des réformés, pas des... Si, des réformés, j'ai cru. Voilà, là, il n'y a pas de réformés. S'il y en a là, des réformés. Belgrado. On a nos bateaux. Est-ce que je pouvais faire ces bateaux, au moins C'est bon, 58... Euh... Toujours pas d'alliés important. Pas très bon. D'ailleurs, euh, il va être temps d'attaquer maintenant. Ah, on a une révolte. un c'est hein là On va donner l'autonomie. La, Je pas envie de m'en occuper. Euh, et attaquer la Croatie tout de suite. Euh... Si j'attaque la Hongrie de putain blanc, est-ce que l'Autriche suit Oh, il y aurait l'Espagne Il réussi l'Autriche et, et j'ai pas de casus belli. Donc on va fabriquer un casus belli. On va s'attaquer à la Croatie. Mince du coup j'ai plus personne. Hop. On va attaquer la Croatie d'abord. Pour euh, JK. Voilà. Sans mettre en combi Gérant Et j'ai oublié d'activer mes... ma maintenance de l'armée avant. Mais ça doit pas être un grand souci. <coughs> voilà donc... La logique voudrait qu'ils ont rejoignent. C'est bien ça. Il oh, y, y a les fanatiques catholiques. On a gagné. Heureusement. Ah mince, je peux pas convertir Belgrado. Parce qu'ils sont dessus. Oh là là, ils l'ont pris beaucoup trop vite. Alors que j'avais activé la maintenance d'effort, c'est abusé. Ils ont eu une chance... Euh... Incroyable je pense ça doit What Encore un Sur font les sièges on en éclaire. Ah moi aussi Ça fait plaisir On va aller chasser Non on va aller chasser par là plutôt Convention achevée Fin du siège de peste Parfait On va masser toutes les troupes par ici Le truc c'est qu'ils risquent de m'enfuir Si j'apporte une deuxième armée Ah je pourrais pas aller là-bas Ok, bon, on va plutôt refaire nos sièges. On a bientôt trop de points militaires. C'est encore beaucoup trop tôt. Euh, Urbino, Ancone, Salerne. Je donne un peu des points... Comme ça Après je convertis super vite quoi qu'il en soit euh, Est-ce que j'appelle Milan Non c'est pas nécessaire On me filerait quand même un petit coup de main Ah ils veulent plus euh... Hop au bûcher Ah Sienne s'est fait annexer carrément D'accord là allez finis toi et après on fonce ils vont reprendre peste avant je crois ouais c'est trop tard Faut il reste à côté comme ça on pourra faire un combat parfait mince faut que je fasse un détour à cause du si je suis fort bon j'ai un fort désarmé ici là-bas D'accord On va réactiver Rome mais l'autre Je peux me permettre de le laisser comme ça euh... Changement de plan Tout le monde va là Et hop Bonjour messieurs Oh non ils ont le temps de prendre Zagreb Oh par contre on les a On les a stack wipe C'est un facteur très démotivant Dans les guerres ce genre de truc Oups Du siège de peste On prend TMS ou alors on s'étale Je crois qu'on va s'étaler plutôt Ils arrêtent pas d'alterner Milan Est-ce qu'on les aide Est-ce qu'on les aide pas Oh, il y a une armée en croise, mince. On va peut-être faire la paix tout de suite. Hop, bon, j'ai rien demandé à la Hongrie. Je peux pas non plus trop l'affaiblir. Ah, séparatiste serbe. Euh, où est-ce qu'on va Non, parce que là, on va pas là. Non, toi, justement, toi, tu dois pas passer eh ben, là. Voilà, ça devrait être bien. Euh, les mercenaires. Qu'est-ce que vous diriez d'aller là-bas Bon. Ah, il y a quelqu'un d'autre dans la guerre. Il y a Berg. En fait, ça représente quoi euh, Berg C'est une petite tâche en Allemagne ouais. du Nord. Toi, tu vas aller d'abord là, là et après tu iras à Berg. La machine, euh... Qui de la des, des euh... Des... Voilà, c'est tranquille. Ça va pas me coûter cher à mon avis Ah mince j'ai pas d'accès bon, on va pas tout leur demander et comme ça ils accepteront Là ils veulent pas parce qu'ils disparaissent Et là ils veulent bien parce qu'ils disparaissent pas C'est simple euh... Quelles sont les provinces les plus intéressantes 6, 6, 5 On va laisser la slavonie Et se contenter de ça Enfin je dis se contenter Mais c'est beaucoup quand même Mais euh, sur expansion Rien du tout de dangereux Ah mais à la fois J'ai revendiqué la slavonie et pas celle là Finalement on va faire ça Euh, on a perdu le casus belli conquête, ça me paraît plutôt logique. Euh, Peut-être, non on va créer les états, je pense. Est-ce que je pourrais pas convertir si je cède à une euh, compagnie commerciale? Sont à France. Oh non, j'ai loupé le coche. Héretique pancautiste. Bon, c'est dommage, j'ai loupé le coche. Croatie, il me reste un bonheur. On va demander la dernière province, mais en pratique, je pense que je ne la prendrai pas. On va faire un réseau d'espionnage sur l'Autriche. J'ai plein plein d'or, c'est génial. Le 7 de prestige, du coup je suis repassé à max. Slavonie, je pense que je peux pas les convertir juste parce que c'est une nouvelle province. Je suis en train de légitimer. Belgrado a été converti. Ah, les... Les... les Ottomans sunnites ont réussi à convertir toutes leurs provinces. Je ne sais pas si c'est exceptionnel à cette partie ou si jamais ça va se produire à partir de maintenant hein, grâce à la mise à jour. J'ai l'impression que les, pays sont... les IA surtout sont plus forts pour convertir. De façon générale, la Hongrie a converti ses provinces hérétiques, la Pologne elle a tout fait, la Lituanie ne lui reste plus tellement d'orthodoxes. De ce côté-là, c'était orthodoxe, c'est devenu catholique. Il n'y a pas vraiment de province euh, échangée. Là, c'est bien chiite, alors que je croyais qu'il y avait plus de, de sunnites dans ce coin-là. Par contre, les coptes, ils n'ont pas été changés. Peut-être que le Karakoyunlou a du mal à convertir les, les coptes. Et de ce côté-là, euh, le Portugal ou la Castille, je ne sais pas qui a pris. C'est le Portugal. Euh, a converti quasiment toutes les provinces ce qui est aussi un truc très rare d'habitude. Moi, bon, ils ont pas converti les provinces qu'ils ont mis en compagnie commerciale tout de même. Moi, généralement, je prends l'habitude de convertir avant de céder à la compagnie commerciale, ce que je peux pas vraiment faire en Europe parce que ça reconvertit derrière moi. Ah, et la Bohème commence à prendre des euh, conversions. Vraiment la masse de sous. Oula! Ça coûte cher, mais. Plus 500, plus 500. Est-ce qu'il vaut mieux faire payer 5 fois plus pour avoir 3000? Oui, puisque c'est 6 fois plus. Il vaut mieux payer 5 fois plus pour avoir 6 fois plus. Par contre je pense qu'à partir du moment. Bon alors c'est peut-être plus utile d'avoir un minimum de bâtiments construits. Je pense que en dessous de. à modène et en dessous ça sera pas utile. Hop. Hum, des séparatistes croates. Oh, ils ont pop sur ma compagnie de mercenaires. Elle va peut-être mourir. On l'a sauvé. Bon il me faudra des plus grandes compagnies de mercenaires. Celle-là elle est minuscule. La garde suisse. Euh, comment est-il on continue à convertir le désir de réformer est très très haut moi je suis quasiment à 80% d'unité religieuse oh là là et ça convertit jusque là bas j'ai réussi à peu près à déconvertir euh, l'italie mais ils ont déjà reconverti le nord bon il y a un moment où ça va finir et où j'aurai juste une dernière fois à tout déconvertir et ce sera fini mais euh bof bof alors non, on va informer voilà je voudrais la côte autrichienne moi on va revendiquer la province serbe euh revendiquer des provinces hongroises Ottoman, allié à France, oui. Et à Bologne, euh, cela dit en passant. Bosnie et Milan. Oh, il n'y aurait pas la Bohème, il y aurait juste Bosnie et Milan. Sachant que j'ai besoin de Pise et de l'autre. Alors, j'ai pas de casus belli, malheureusement, j'ai tout perdu. Donc, on va refaire un vite fait. Euh, et on va utiliser mes bateaux qui désormais peuvent transporter en deux fois une armée. Tant que j'ai pas encore complètement un lien avec euh, les autres provinces. Je prends la côte parce que c'est les provinces les moins développées qui me coûteront le moins cher et que ça empêchera l'Autriche d'avoir des bateaux facilement euh... Ça donne quoi l'agitation dans le pays On va... augmenter l'agitation C'est peut-être pas le... le truc le plus fêté à faire avec toutes les provinces aéthiques que j'ai mais tant pis Hop. Donc ça, ça va être l'armée qui va me permettre d'affronter Milan. Et de ce côté-là, on peut aller jusqu'à Urbino si on veut. Enfin, c'est une demi-armée. Les bateaux, revenez. Alors moi, mon objectif, c'est Milano. Je pas peur à la prendre une fois. Par contre, en une fois, je peux prendre ces deux provinces-là. C'est peut-être trop. C'est peut-être trop pour eux. On avisera, on avisera. Euh... Relation diplomatique plus un, Ou alors... Ça dure que 10 ans, en fait. Donc, ça m'intéresse pas tellement... Alors, la religion du peuple. Commençons par convertir. La religion enseignée et défendue par les clercs et les croyances réelles du petit peuple des provinces ont toujours été deux choses bien distinctes. Le plus souvent, ces différences sont suffisamment minimes pour que les clercs choisissent de les ignorer, préférant se consacrer à renforcer les valeurs spirituelles plus orthodoxes parmi les humbles. Il semble toutefois que certaines idées... Assez peu orthodoxes, justement, mais elle, même si elle remonte aux traditions les plus anciennes, ont commencé à se répandre en même temps que notre foi au sein des populations, ne pratiquant pas le catholicisme. Ce mélange de vieilles croyances païennes, de superstitions populaires et des vérités catholiques est intolérable pour les clercs, même si cela rend souvent la conversion un peu plus attractive pour les croyants. Alors, soit on met fin à ce... Syncrétisme. Donc, on a plus de tolérance envers la seule vraie foi. L'éclair gagne en noyauté et en influence. Euh, soit on laisse le syncrétisme missionnaire faire. Donc, puissance des missionnaires et ils perdent en loyauté et ils perdent en influence. On va y mettre fin. Hop. Vu ce sur quoi ça joue, ça m'importe vraiment peu. 0,27. Il rapporte bien cet état. Ça me convient. On a converti la Slavonie, justement. 3 ligues. Très bien, très bien. Euh, 16... On des nouvelles unités. Après, on avait la première. Je sais pas vraiment quelles sont les meilleures. Je pourrais choisir et tout, mais j'ai un peu la flemme. à vrai dire, donc je prends celle qui me propose. Les Ottomans n'osent pas attaquer la Hongrie. La Bohème a osé. La Pologne a osé. Euh, faisons quelque chose. La Bohème a été élue. Génial. Euh, ah, il faut que la Bohème continue à ne pas, pas aider ce petit pays. Hop. Euh, où est-ce que c'est Ils sont là Hop. On va faire une revendication là-dessus aussi euh, Pavi ou Brescia Ah j'ai déjà une revendication sur Parme. Ok alors là Dites-moi que oui, c'est bon ça passe Mais c'est parce qu'il déteste vraiment Luc Hop c'est parti Voilà, en euh, voyant les chevaux. choc. Oh, ils sont 18 000 par contre. Ils sont pas un peu. On va aller piocher. Ah, il y a la Bosnie avec eux. J'avais zappé cette information. C'est pas grave, on va mettre toutes mes troupes du même côté histoire qu'ils se fassent pas tuer et puis voilà. Hop, vous allez occuper cette petite province On a beaucoup sur leur fort Ça représente quoi au niveau fort Ce sont quand même deux fois moins que moi Ça va, on est à peu près en sécurité Alors j'en mets que les deux sièges tombent Et comme ça après je vais les tuer sur Trévise. Parfait, Milano s'est tombé On va avancer Ah, je les ai fait bouger on prendre Brescia sinon. Donc regardons un peu ce que je peux leur demander. Donc ça c'est pas possible, on est d'accord. Et ça, ça ferait 50% de surexpansion. En cas, si je prends juste Pavis, ils ont pas tellement de soucis. Sachant que sur eux, il me faut Pise. Qui représente à mon avis pas tellement. je prends Pise et Pim ça fait 41, ça va, c'est tout à fait acceptable. Oui, on tombe sur eux et c'est des collines. On va éviter plutôt. Par contre, faut que je retire ma petite troupe. Non, si on repasse de l'autre côté. Ils vont me faire tourner en rond, je le sens. Pendant ce temps-là, le siège se fait, hein, c'est pas trop mal. Je pourrais devenir défenseur de la foi. J'ai plus de prestige que l'Espagne, ça veut dire. L'Espagne doit avoir beaucoup avec les colonies. Parce que je l'ai dépassé seulement en attendant les 99 Allez faut que ça tombe C'est tombé Mince les voilà qui commencent à tourner Hop on y va euh, On attend encore un peu On y va Mince je les attrape pas One shot. Euh, je crois bien qu'il y a des états que j'ai créés là-haut. Ouais, la Bosnie en fait partie. d'autres sur expansion ça, ça touche beaucoup les gens par là en fait ah mince ils ont été plus rapides que moi commandant Hop. oh yo yo on les a massacrés il y a des fanatiques réformés dans un pays réformé d'accord pourquoi pas On a pris la province. Oh, on a fini le siège. Ok, c'est fini. Donc, voyons avec euh, Luc. Qu'est-ce que ça me demande si je décide de prendre tout ça Franchement, la Bourgogne c'est un peu embêtant, mais le reste on s'en fiche un peu, je pense. Donc là, ils voudraient pas parce que ça les ferait disparaître et qu'ils ont encore une armée. La question c'est pour combien de temps ont-ils une armée Et la réponse c'est pour pas longtemps. À moins qu'ils aient une flotte, mais comme ils n'ont pas de province navale... Enfin, côtière. Ils n'ont pas de flotte. Bonjour messieurs. Hop là, c'est fini. Euh, Filez-moi vos sous. On les convertira plus tard. Pour l'instant, on les annexe. Euh, donc, si je demande la paix aux deux. Pour ça, plutôt. Le truc, c'est qu'il me faudrait Luc pour pouvoir passer. 58, 66. Ah, je pourrais prendre Luc. Le... Est-ce que ça fait pas trop Il y aurait la Savoie, il y aurait la Hongrie. On a une trêve avec la Hongrie pour l'instant. Oh, moi je dis ça le fait. Ça le fait pas, je vais être embêté, mais. On peut attendre à la fin de l'année. Pour que ça diminue un peu. Euh, L'avantage si je fais une paix avec Milan directement, c'est que je peux lui demander de lâcher ses alliances. Idéalement toutes ses alliances. Alors est-ce qu'on dit que les, les suffisamment nuls, on les laisse Constance, et petit. Je pense que les ruiner, c'est plus intéressant pour les réattaquer. Hop. La bohème a attaqué. Non, rien du tout. On va améliorer nos relations avec la bohème elles sont pas très bonnes. On a énormément de points pour faire des revendications sur la Hongrie. Allons-y. Revendiquons, revendiquons, c'est fini. Euh, et sur la Serbie aussi, beaucoup plus que ce qu'il faut. Voilà, sur l'Autriche, je pense qu'on en a déjà sur les provinces qui m'intéressent le plus. Mais on va en refaire. Pour ces deux provinces-là, par exemple. Alors, des révoltes bosniens. Euh... Il les fâche parce qu'il est protestant, j'ai compris. Hop, on va faire ça. Putain va, t'es des protestants, désolé. Oh mince, je vais laisser passer janvier, tant pis. Là normalement il y aura un peu moins de monde. Pas tellement, pas tellement. C'est pas grave, on va quand même le faire. Voilà, bon là s'il y a une petite quoi je serais pas tellement surpris. C'est parti. Euh, on a des alliances solides normalement. Pologne c'est très bien. Espagne c'est plutôt bon. Grande Bretagne. J'ai une relation disponible en plus. Ah mince. Je peux pas avoir les mêmes looks. Il a pas la Russie. Non la Russie je peux pas. La Lituanie elle est alliée à la Pologne. Bon. Combien ça représente d'hommes en fait la Lituanie Parce que vu la taille qu'ils font j'ai un peu peur. Qui soit très très faible. La Bourgogne fait 30 000 hommes, par exemple. Oh, j'avais pas pris ça en compte. Enfin, je n'avais pas, pas compté pour autant. Et il m'aime toujours la Bourgogne. Non, il m'aime plus, c'est fini. Ah, c'est peut-être un souci, ça. Le Brancbourg. Pas partant pour s'allier au pape. Il est probablement hérétique. Non, il est catholique. Même si c'est probablement que partie remise euh, Qui est-ce qui, est qui peut être mon, mon allié Les Mamelouks, je pense qu'il y a moyen Mais comme je suis allié à l'Espagne Ils ne sont pas trop partants Qu'est-ce qu'il y a dans le top du classement Gujarat D'accord Mais eux on est un peu loin quand même euh, la Russie, l'Espagne, la France, moi, les Ottomans, la Pologne qui fait quasiment la même taille que les Ottomans Les Aztèques, waouh Caracoyonlou, Mamluk Caracoyonlou il est plus gros que les Mamelouk. Ah mais famille religieuse différente ça compte pour moins 100 pour lui À mon avis il, oh, si, il est allié à la Russie Pourtant il y a famille religieuses différente hein Peut-être parce que je suis euh, un... euh, une euh, théocratie qu il y a un gros malus comme ça. On est bien allié à eux. Le Danemark, qu'est-ce qu'il leur faudrait Que je sois pas allié à la Grande-Bretagne et pas allié à la Pologne. C'est un peu chaud. Euh... Qu'est-ce qui, qu qui d'autre fait une bonne taille On y a la Bourgogne qui est impressionnante. Ta filette a à 26 000 hommes. Toujours un bonus acceptable Le Danemark 24 Mais Le Danemark il m'a dit non Tafilette, off d'alliance Ils sont en guerre contre You You court Voilà Et ils sont en guerre Aussi contre la Provence Si à la limite ils rejoignent une guerre Enfin ils me demandent de rejoindre une guerre contre la Provence Je dirais oui Je dirais oui volontiers Beaucoup de petits états d'Allemagne du Nord. L'Autriche, on peut pas remonter nos relais, Je pense c'est trop dur. Non. Le truc, c'est qu'en plus, comme ils sont tous hérétiques, enfin la plupart, il y en a plein, ils me détestent. Bon, on verra dans le prochain épisode si la quoi se déclenche ou pas. J'espère pas.